Ouverture ce 27 septembre à Libreville, d'une rencontre de haut niveau des maires des villes africaines ayant en partage la langue française. Cette grande messe est co-organisée par l'Association internationale des maires francophones et l'Union européenne. L'objectif principal est de permettre aux participants d'échanger sur la mise en place des stratégies capables de lutter contre la déforestation, celle des écosystèmes des villes et de ces banlieues, tout en tenant compte des réalités d'occupation des terres à des fins immobilières. Elle vise d'échanger sur la stratégie de développement de l'AFCAC et de définir un plan d'action pour l'année 2023. Il s'agira également question de saisir cette occasion pour partager et co-construire une feuille de route en faveur de la préservation et du développement des forêts urbaines et périurbaines dans la droite ligne du congrès de l'AMF tenu à Abidjan au cours de cette année. Cette réunion qui fait suite au constat relatif à l'augmentation de la démographie urbaine ainsi que l'expansion des villes, notamment africaines, constitue un sujet de préoccupation majeure à l'heure où la préservation de l'environnement naturel est cruciale. Le choix de Libreville pour accueillir cet important et incontournable rendez-vous de tous ceux qui sont concernés par la gouvernance locale en Afrique centrale est un acte de foi qui, qui manifeste la conviction de l'IMF et des collectivités locales du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville et de la Guinée-Équatoriale. Qu'en échangeant et en partageant leur expérience sur la foresterie urbaine, les villes pourront mieux préserver les forêts d'Afrique centrale, tout en luttant contre l'érosion, mais aussi en accélérant la restauration des mangroves en milieu urbain et périurbain. Notons également que la santé des mangroves est menacée dans les villes. Et ce phénomène est constaté partout en Afrique alors que les villes n'arrêtent pas de grandir. D'ici à 2050, près de 75% de la population mondiale vivra en milieu urbain.